Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans une carrière pour effectuer des tests de balistes, c'est-à-dire de grosses catapultes avec un système de tension particulière qui date de l'Antiquité romaine. C'est une caractéristique très particulière parce que ça, c'est ce qu'ils appellent baliste, les romains. Pas une... Ils appellent ça au début les grecs catapultes, vous connaissez tous le terme. Sauf que ce système de tension là, que vous voyez comme un élastique que vous tournez et qui a un effet ressort, c'est la même chose, ça c'est typique effectivement de ces, ce qu'on appelle de ces balistes-là. Et c'est un projet qu'on qu mène depuis déjà maintenant un an et demi et qu'on va continuer encore sur une année et qui mène beaucoup beaucoup beaucoup d'acteurs là-dessus. Il regroupe énormément de gens, que ce soit les compagnons du devoir en taille de pierre, des apprentis pour la girodière par exemple, d'autres étudiants comme la Centrale Lyon, Centrale Marseille, il y a des spécialistes aussi du cuir qui font de, des ceintures en cuir. Il y a plein plein de gens qui travaillent là-dessus, des forgerons, énormément de gens pour arriver à une concrétisation de ces projets. Alors moi je m'appelle Olivier Charnet, je suis le, celui qui s'occupe de gérer tout ce projet, c'est-à-dire qu'en fait je fais de l'archéologie expérimentale depuis maintenant, ça va faire 2016-2017, et on a mené plusieurs projets qui vont effectivement de l'arbalète automatique à l'acier hydraulique à la reconstitution d'un char. <musique> Ces projets, ça reste des projets extrêmement fédérateurs parce qu'on regroupe beaucoup, beaucoup de monde pour les faire. C'est de l'archéologie expérimental, ce qui fait qu'on part de texte, on part de gravure pour essayer de reconstituer des machines qui ont existé. Et aujourd'hui, en fait, on est sur la reconstitution d'une baliste, c'est-à-dire d'une machine à envoyer des projectiles, en l'occurrence des boulets de pierre. Donc, on a travaillé avec beaucoup de partenaires, que ce soit des amis ou des institutions comme le musée Lugdounoum ou surtout l'école centrale énormément l'ambiance de ce musée, parce que je suis passionné d'archéologie. Euh, le passé de la ville de Lyon est excessivement riche, surtout au niveau des gallo-romains, parce qu'on a une occupation qui est très très ancienne. Euh, actuellement il y a un festival, ce festival va avoir demain une baliste, une vraie baliste romaine avec des projectiles, je suis impatient de voir ça. Donc, je suis Stéphanie Dudésert, je suis responsable du service des publics. Pour nous l'enjeu effectivement euh de recevoir le festival latin grec, c'est effectivement d'ouvrir la culture classique au plus grand nombre, euh, de la favoriser dans un premier temps euh, au niveau des scolaires, pour les sensibiliser, mais aussi pour les grands publics et pour que dans le cadre de diverses activités, que ce soit des conférences, euh, des ateliers, euh, de l'archéologie expérimentale, on puisse effectivement euh, toucher le plus grand public euh, qui soit et surtout le sensibiliser euh, à cette culture qui est essentielle euh, aujourd'hui. Et on a une chance incroyable mais vraiment j'en suis conscient et je te remercie, je vous remercie tous, à chaque fois ils trouvent que je les remercie trop mais j'ai quand même conscience de l'investissement parce que là vous avez on va dire un quart de tous les acteurs du projet qui sont là aujourd'hui. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir une machine fonctionnelle, comme vous pouvez le voir derrière, qui tire des qui tire comme à l'époque en fait. Alors on a énormément de réglages à faire, parce qu'aujourd'hui c'est notre, notre première période de test. On va montrer cette machine justement au, dans deux événements qui arrivent, qui sont les rendez-vous de l'Antiquité de Lyon fin mars et le festival européen latin grec. On a encore énormément énormément de modifications à faire, que ce soit les barilliers de tension qui sont pour l'instant euh, en aluminium ou en bois, parce qu'on euh, va les faire faire ultérieurement en bronze par des artisans, forgerons, des spécialistes effectivement de la reconstitution de l'Antiquité plein de gens, euh, plein de gens compétents euh, qui ont l'habitude de travailler à la main. Parce que ce que j'aime, c'est valoriser effectivement les métiers à l'ancienne, parce que c'est ces choses-là qui sont importantes de faire vivre justement pour qu'on ait vraiment quelque chose qui s'approche le plus possible du, euh, du modèle initial, enfin ce qui devait être en tout cas le cas. Et donc aujourd'hui, euh, on œuvre avec tous ces gens-là. Vous les verrez au fur et à mesure de cette vidéo ou des suivantes d'ailleurs, qui nous permettent d'avoir un projet extrêmement fédérateur et européen. Pour ça, en fait, on fait. On fédère en fait différentes personnes euh, là vous voyez les étudiants de l'école centrale qui travaillent sur ce projet, leur enseignant ici oui. c'est franchement top euh, vous voyez là-bas le. alors il déteste quand je dis ça le patron des compagnons mais bon le patron des compagnons du devoir en taille de pierre c'est Jacques devas qui est en bousse grise qui viendra prendre la parole tout à l'heure euh, vous avez aussi des professeurs de lycée à la retraite, vous avez des caméramans qui sont pros, qui suivent le projet parce qu'on documente tout le but et ça peut servir à d'autres. Je remercie beaucoup d'ailleurs en premier, c'est les anglais, c'est Alan Wilkins et Digby Stevenson qui nous ont beaucoup épaulés. C'est eux qui ont travaillé les premiers sur la reconstitution de machines de guerre romaines et grecques d'ailleurs, mais romaines en particulier. Euh, beaucoup relayé par la BBC à l'époque. Il y a les documentaires d'ailleurs vous pouvez voir sur internet. Et en fait, on collabore avec eux et ils nous ont beaucoup pour notre premier prototype et la caractéristique de cette baliste c'est qu'en fait on œuvre avec des cordes de raquettes pour remplacer les tendons d'animaux qui étaient utilisés à l'époque pour ce système que vous avez ici système de tension là on a 400 mètres de cordage on va passer à 800 pour avoir pour être capable de propulser le boulet à peu près entre 50 et 100 mètres parce qu'aujourd'hui on tire simplement vous les voyez vers l'arbre là bas on tire à peu près à une dizaine de mètres ce qui est pour l'instant insuffisant, mais on compte bien d'ici fin mai avoir une baliste opérationnelle et donc vous montrer lors des Journées européennes de l'archéologie à l'école centrale une baliste efficace.